Mais Sylvie, tu vois, elle se noie dans un verre d'eau, nous on a des dossiers qui attendent, la meuf elle met une heure à les traiter. C'est hyper chaud en ce moment, en plus on a des deadlines. Bon, en soi elle est pas méchante, tu vois, mais... Mon ami, t'es trop négatif, tu vois tout du mauvais côté. Un peu de positivité, ça te ferait du bien. J'ai acheté un bouquin, ça a changé ma vie. Ça s'appelle La force de l'instant actuel. Je te le conseille. Par... à chaque fois tu nous parles d'un bouquin. À chaque fois ça a changé ta vie. Et le livre, excusez-moi déjà d'une, d'apporter un peu de culture à cette table et de deux, je vous le dis, ça a changé ma vie. Je suis positif maintenant. Bon, on passe au dessert. Et eh ben, pas t'es de mauvaise humeur, toi, t'as tes règles ou quoi Bon, <rire> je vais chercher le gâteau. Ah. Bah ben, voilà. Non, mais quand je parlais de tes règles, c'est pas, pas du machisme, c'est tout taquine, ah. c'est tout. Par contre, je suis pas très bon pour la découpe. Ah Moi, je suis un spécialiste de la découpe. Ah ouais T'as lu un bouquin là-dessus Je t'emmerde. Blague à part, Faut reconnaître qu'il coupe plutôt bien, non Ouais, mais elle coupe pas. Vous êtes sérieux C'est pas du tout équitable. Ça va, il te manque quoi 20 grammes Moi, ouais, je n'ai pas eu de gâteau. C'est pas une question de grammes, c'est une question de principe. Moi, ouais, je n'ai pas eu de gâteau. Allez, tiens. Prends mon assiette. Je prends la tienne. Bon, moi, je n'ai pas eu de gâteau. T'as une part comme tout le monde T'appelles ça une part Regarde mon assiette Regarde la tienne Je vois pas la différence. Non mais avec toi c'est toujours la même chose, on peut pas passer une soirée tranquille sans s'engueuler non Non mais c'est vrai, il a raison, il a presque rien eu. Tiens, je te donne ma cerise, j'aime pas ça moi. Attends, tu me donnes tes restes là T'es jamais content toi, tiens Je reprends ma cerise. Qui veut ma cerise Moi, j'aime bien ça. Y'a rien qui vous choque là je me trouve un peu dur avec Sylvie, je sais pas. Peut-être que non, je suis un peu ça, trop exigeant mais avec elle, je non Je te prends pas la tête, mec. Mais euh... On a tous les défauts de nos qualités. L'important, oh, c'est de trouver un public. Tu ce que je explique, hein, de... hmm. fait fais, moi, pour me sentir bien quand je travaille pas vu Je m'engage dans des émotions humanitaires pour me sentir utile. En gros, j'ai l'impression de donner un sens à ma vie, tu vois. Je suis là.